Clémentine a fui la Côte d'Ivoire pour protéger sa fille. Arrivée en France en 2007, elle paye 1 500 euros à un marchand de sommeil. Aujourd'hui régularisée, elle travaille dans une école maternelle. Je suis rentrée ici le 14 juillet 2007. Voilà, c'est un grand jour pour moi. Et j'arrive en France, euh, j'atterris dans un squat avec ma fille. Je faisais le ménage, j'avais une heure. Par jour. je travaillais du lundi au samedi. Samedi, c'est toute la journée. Et je gagnais 400 euros par mois. Non, je ne voulais pas le travail de quelqu'un. Tra pour moi, je travaille normal comme les autres. Sauf qu'on n'a pas le même salaire. C'était dans une société, mais c'était au noir. Je n'avais pas le choix. Puisque j'étais sans papiers, savait que j'étais exploitée. Les clandestins sont des travailleurs idéaux. Pas de contrat de travail, pas de cotisation sociale, pas de syndicat. Avec Solidaire et le collectif de sans-papiers, Natalia, originaire de Moldavie, s'est battue pour obtenir son titre de séjour. Quand on obtient la régularisation, on revit. On est des gens... Euh, on est des gens complets. On est quelqu'un. Donc, un sans-papiers, c'est exactement la même personne, mais elle n'a pas des droits. J'ai gagné une lutte, donc du coup, c'est important que les autres sans-papiers le sachent et qu'ils n'ont pas peur. solidaire revendique l'égalité des droits civiques et sociaux pour toutes et tous, et la régularisation immédiate de tous les sans-papiers. Battons-nous pour que les droits fondamentaux de chaque être humain soient respectés. Stop aux préjugés.